Donc, je m'appelle Sylvie Roux, je suis enseignante au département IUT, Génie électrique et Informatique industrielle à Toulouse. Ça fait 14 ans que j'enseigne dans ce département et depuis deux ans, je suis responsable pédagogique. Alors, ça consiste à s'occuper du recrutement dans un premier temps, donc suivre les jurys Parcoursup et étudier les dossiers des terminales qui arrivent, et puis de suivre aussi les étudiants tout au long de l'année. Voilà, les aider s'il faut réorienter ou autre. Alors j'ai un parcours aussi qui est un petit peu atypique et je travaille aussi avec des chercheurs d'ailleurs, ce qui m'aide au quotidien. Donc j'ai fait une thèse en automatique il y a quelques années et puis ensuite j'ai décidé de passer l'agrégation en physique appliquée et ce qui m'a permis de postuler ici en tant que Prague. Donc, les profils de bac que nous recherchons sont des profils plutôt scientifiques. Euh, les étudiants que nous accueillons en première année euh, passent, sont, enfin, sont recrutés euh, sur dossier. Donc on étudie les matières euh, plutôt importantes pour nous, les maths, la physique, la SVT, la SI. Euh, notre capacité d'accueil en première année fait que nous avons une promotion de 170 étudiants. Euh, il faut aussi que les étudiants qui postulent chez nous soient intéressés à la fois par l'électronique et par l'informatique industrielle, puisque euh, tout au long de leur cursus, ils vont voir euh, de manière euh, très équitable ces deux, euh, ces deux domaines de compétences. Et puis, dans leur métier futur, ils vont être amenés à travailler dans le domaine, euh, euh, par exemple... Euh, Automobile ou euh, aéronautique, Et là, on va leur demander sans arrêt euh, de comiter euh, sur des systèmes d'électronique embarqués où ils vont euh, travailler sur des composants d'électronique analogique. Et puis, par la suite, ils devront être capables de faire des programmes et, euh, et de faire des analyses très poussées qui leur demanderont euh, une, de bonnes compétences en informatique. Les secteurs dans lesquels nos étudiants peuvent exercer leur activité touchent le domaine ferroviaire, automobile, le domaine de l'aéronautique et également le domaine de l'électricité.